Genre là tu crois qu'on va résister ici euh, avec un petit pistolet <rire> Dis-moi <rire> non, non mais franchement tu crois ou pas là Parce que... Attends... Il campe tel un spartiate. Ah ou Va-t-il va tenir Non Non la bombe elle est là oh. <rire> oh putain Et voilà Et quoi, pas... Ah moi je l'ai fiché là Vous avez quoi Oh oh, oh oh oh oh oh Ah je suis rouge, vas-y je me cache. <rire> bon les gars, salut à tous, bienvenue donc dans le défi. On va faire un défi en duo, putain t'as une barre. Donc suis accompagné une Mister Toto qui va Yo. se présenter et je vais t'essayer de présenter tout de suite pendant que je prépare le défi. Ok, et eh ben moi c'est Toto. Je m'appelle Toto, je suis sur YouTube sous le nom de Toto, je crois. <rire> <rire> non, sans déconner, voilà, je suis sur YouTube depuis un an, je fais des vidéos basées essentiellement sur du Call of Duty, mais accessibles à tout le monde, puisque je parle un petit peu de ma vie, etc. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent, on sait jamais, vu en ce moment sur YouTube, ça marche plutôt bien pour moi. Et puis voilà, c'est le même temps que je te connais maintenant. 3 3 4, 3, 4 mois, mois je oh. pense, ouais, un truc comme ça. truc comme ça, on s'est rencontré euh, grâce à Firov Derby. Et, et puis voilà, voilà, connais beaucoup de monde, ça c'est une certitude. Derby par les réseaux Twitter et tout, tout, ça. Parce que non, moi je t'ai connu parce que t'avais euh, la, la dédicace de Anisha. <rire> ah oui, Anisha, ouais. Oh, on... regarde l'arme que j'ai. Ah, c'était bien, mais on fait pas de boîte enfoirée. Donc tu vas la lâcher. Tu gardes ton petit pistolet, t'as ton pistolet Ouais. Bon, allez. Et euh, donc au niveau du au niveau du défi donc on s'est fait déjà doser une fois Et on, on cherchait euh, qu'est-ce qu'on allait faire comme défi Donc là par contre on, on sait ce qu'on fait Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est aller euh, dans, euh, dans la putain d'église Y construire une euh, P... Euh, <rire> une PDW <rire> Une PDW <rire> oh, dans l'église dans et on va devoir faire donc, un maximum de manches comme... Euh, comme à mon habitude sur tous les défis donc euh, ça va être le 52e qui va être présenter sur la chaîne donc à chaque fois c'est avec une personne différente et euh, donc au début euh, je faisais avec les membres de la team AZP après euh, j'ai fait avec euh, je t'explique te, je en même temps donc après j'ai fait avec des abonnés que que j'aimais bien, que des abonnés que j'estime qui suivent depuis longtemps ensuite après avec un peu des youtubeurs que j'aimais bien Après avec j'ai fait des demandes aussi à certaines personnes comme Azekary78 que je t'ai demandé mais j'ai pas eu l'occasion encore d'en faire un avec donc il y a... Enfin euh, voilà, j'ai fait avec vraiment euh, pas mal de personnes pour le coup Et à chaque fois j'essaye de, voilà, de changer quand même temps Moi c'est un, un peu mon délire vu que j'aime bien les zombies, j'aime bien taper à des records Et malheureusement les records ils sont à chaque fois vraiment hauts Et euh, ce qu'il faut faire pour, euh, bah, pour passer le temps maintenant c'est voilà, s'amuser Donc moi c'est mon délire de faire un maximum de manches dans les défis qu'on qu se lance Vas-y là, il est où là, le, le pot là Donc là en fait je cherche le pot <rire> non mais attends, est-ce que tu est m'as entendu dire Non mais là en fait je cherche le pot. Le pot. Le le pot. Envie de chier, genre. Ouais c'est ça. Donc vas-y. Donc là je cherche le pot en fait, voilà. Le pot. Donc c'est pour faire casser au, au gros teubé là. Donc le gros teubé il va casser la porte de l'église. Et on va y construire donc la PWT. <rire> Non <rire> dans l'autre sens PDW <rire> Vas-y j'ai trop de mal avec cette arme là là en plus tout le monde a changé tous de ma gueule tout le temps avec cette arme -là. avec son nom de merde là Mais elle est où l'arme là Je l'ai plus sur moi Ah bah oui normal t'as pris les bonbons vas-y je prends je mets la N94 Non non non non, non T'as pas mis line Oh le bâtard Bah là ça veut dire qu'on change le défi carrément c'est plus avec la PDW avec la PWD c'est avec la N94 <rire> PDW <rire> Bon, alors bon, bah bon, ça sera avec la haine. Ouais mais c'est pas la même fluidité quand tu cours avec hein. Euh ouais ça c'est clair. Bah c'est plus dur au final hein. C'est vrai que c'est plus dur. Et moi j'ai envie d'y rajouter une petite difficulté à ce défi. En fait, je verrais bien à ce qu'on ait le, le, le mongol là, tu vois, qui soit dans nos pattes. Et le but ça serait. ça, ça, ça, ça, ça serait un but annexe. Donc je, je, je vais aller. Euh, parce que on va faire. On va faire un. un... Un petit, un petit plus de manche l'a vite fait. Ici, toi tu peux pas le prendre à ton cul. Le, le teubé, tu vas péter les plombs. s'il a ton cul. Le teubé, euh, moi, moi, euh, moi, s'il a mon cul, déjà j'aurais mal parce que taille, ma <rire> vie, il me fait vachement mal. <rire> je je jamais fait. Vas-y, je vais des essayer, des vais essayer de faire 1000 points et je vais prendre les bonbons. Ouais. Ça, c'est ouais, marrant. Ça ouais. va rajouter une difficulté en fait. Moi, de L'avoir aux fesses points, si et d'éviter de le faire re rentrer dans la cage, d'éviter de le tuer. Problème, une le difficulté pas de en plus. Ah, mais moi, je tire sur tout ce qui bouge. Moi, Ouais, pour l'instant, et après on va devoir tourner, t'inquiète pas, on connaît, on connaît les règles. Donc, euh, le but, bien sûr, pour vous, donc déjà vous, vous aimez bien euh, généralement regarder s'il y a des esquives, des trucs comme ça, quand on se fait doser, quand ça rage, etc. Mais aussi, le, le second but, c'est euh, de faire un plus de manches que nous. Et euh, donc, euh, moi j'ai l'habitude euh, que les gens m'envoient euh, directement dans les commentaires euh, qui, qui reproduisent des défis, qui mettent sur leur chaîne par exemple défis euh, de Spartiate. Euh, un tel avec le numéro, l'intitulé du numéro, donc ça sera le 52 e Et euh, donc, euh, qu'ils ont fait plus de manches ou pas. Et moi, généralement, je passe sur la vidéo, je mets un petit like, un petit commentaire, bien joué. Nalala, nalala, ça fait plaisir que vous faites les défis. Donc, ça, ça a été instauré depuis que j'ai vu que vous voulez recommencer les défis. Donc, après en ce moment, aussi, on a une chaîne, j'ai la chaîne communautaire, donc de zombies, de proposer. Donc, la tout play zombie. J'en ai parlé dans la vidéo juste avant, enfin, ma dernière vidéo avec mon dernier défi spécial Comme je l'ai dit, j'ai pas fait de vidéo pour euh, gratifier directement la chaîne. Directement la chaîne communautaire, j'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne à moi pour euh, faire connaître cette chaîne Parce que j'aimerais déjà qu'elle se fasse connaître d'elle-même et euh, ne pas forcément mélanger les deux trucs Parce que voilà, je pense que c'est euh, deux, deux choses différentes entre ma chaîne à moi, ma passion à moi et ouais puis... Voilà. Euh et partager la passion des vidéos, mais pas forcément les vidéos que tu plaudras sur la chaîne communautaire. Exactement, j'ai envie que ça se départage. J'ai envie que juste est-ce qu'on a le droit, du coup, vu que ça va être la galère, d'allumer le courant et de moins prendre la statue là pour avoir un peu d'argent et un peu de munitions à chaque pied tu pense <rire> qu'on a besoin. Je pense, franchement, ouais, je pense, même ouais. si on aura beaucoup d'argent. etc même se donner genre une limite de manche, genre on va dire euh, je sais pas manche 30 on a le droit d'améliorer les armes. <rire> Quoi Il m'a dit manche 30 T'as cru qu'on allait faire 30 là-dedans là Mais laisse-moi ouais, ouais, rire ouais. Bon allez vas-y viens on nous vite fait le courant en 2-2 mais... Oh mais moi moi je suis toi <rire> <rire> Attends on oh, va voilà, prendre... je, je prends le vite le fait les bonbons J'ouvre le de courant de et je reviens Et vas-y si tu veux prends ta merde là le vautour là Allez go pot, de la merde. Oh, de -bas. protection animalière, c'est un problème Bon et par contre moi le but pour, pour moi, bah personnellement moi c'est euh, à chaque fois de dépasser la dizaine de manches Mais bon sachant que là on a super masto, on a la haine, dépasser 12-13 au minimum Et si on atteint 12-13 c'est bon ça me va Et là, on va le en fait je t'explique avec un pro Bah bon, vas-y attends parce que là à chaque fois je ramasse de la monnaie, je ramasse euh, une balle cousin Une balle c'est pas ça qui fait la diff hein. Donc là moi je vais me taper le gros TB qui va arriver moi je tu te conseillerais plus de, de te foutre en haut si tu veux camper avec euh, ta merde là. Ah mais ouais oh, mais tu m'as laissé tout seul en bas Ah mais ça c'est suicidaire j'ai plus de balles T'as vu ouais. Ah ça faire pas... t'es <rire> proncé à Bande de billetch Vas-y je vais vite fait taper un petit sprint en haut Hop là 2-3 esquive Exquive pour appeler aussi Regarde le y... il est là le connard là Et Non faut pas colère, que tu tires dessus ouais. Le but aussi c'est qu'on arrive à le garder. Faut arriver à le garder ce trou de cul. Donc moi je vais tourner. Je vais devoir tourner, me foutre dans les trucs verts. Ah mais il, ouais, il pue. Aïe, <rire> pas... enfin, il... il veut, aïe aïe. <rire> c'est bon je suis là, je suis encore en haut. T'as pas de balles Si si t'inquiète, j'en ai repris. C'est juste chiant, c'est dommage qu'elle soit en haut la boise. Franchement, il y a juste ça. Là ah oui, non mais en fait le truc mais quand je te mets dessus t'es pas attiré par les zombies Ouais voilà les zombies ils vont dans, dans une autre direction Oh c'est pète sa mère ça C'est pour ça vieille que vieille toi vieille. je pense que tu vas camper en haut avec ta grosse haine tu les défonces et moi je les pack ici tout seul En gros tu veux faire le bâtard et me laisser tout seul comme un chien Bah c'est moi qui vais packer tu vois donc ça va Vas-y vas vas-y vas-y t'inquiète. Juste si je perds ne pense même pas à ma vie donc. Ouais vas-y bah ouais vas-y Faut pas mourir faut pas mourir on va pas mourir No down No down No ah, c'est pas le fou parce que toi si tu meurs euh, c'est nous bon, c'est fini. Mais toi aussi si tu meurs c'est fini. Ah enfin, ok c'est tu... une mort. Ah non non non mais tu me prends pour Superman genre euh, si je peux je peux faire quelque chose peut-être tu vois mais faut bah, faut essayer de réanimer tu vois on va pas dire le contraire mais bon. Ah, une... Ouais. De... Bon, ah, C'est un peu la galère dans ce, dans ce truc à la con Donc je sais pas si je l'ai dit mais il y a un poteau qui avait déjà fait un défi là-dedans Bello Gourl, il avait fait un prière morbide avec le SBUAS Et donc euh, c'était pour gagner un petit 10€ euh, petit là Enfin il faisait des petits bons de 10€ euros, là Un petit défi du week-end Toi tu euh, fais des concours des, des trucs comme ça sur ta, ta, ta chaîne je sais pas ça se trouve elle peut sortir dans 2 comme 3 jours Ok non parce que si tu l'avais sorti euh, genre après le 13 euh, le 13 truc j'aurais eu j'aurais peut être une idée mais c'est mort Le 13 je sais pas quoi le prochain jour carré le 13 du mois prochain je sais pas quoi bref Pourquoi il y a quoi tous les 13 du mois Je me suis compris non mais t'inquiète c'est la technique ça c'est du business euh, C'est youtube game ou pas C'est euh, youtube monnaie mais je me fais tout le temps violer par Charlie Chaplin j'ai remarqué c'est le zombie avec le chapeau là. moi j'aime bien les zombies dans ce map je trouve ils ont du swag c'est en fait y a un spawn de zombies juste au dessus de ma tête ouais il y a le mort instantané je la péta ouais, bah, regarde la péta. Il, il a mal aux yeux ça le connard ouais <rire> donc après si moi si, moi il y a un truc où je vous invite c'est de suivre sur twitter parce qu'il y en a beaucoup qui posent des questions qui disent oui défi de cette comment on fait pour faire un défi de cette avec toi tout ça donc allez follow twitter soyez présent parce que voilà moi j'aime bien pas... et c'est pas, pas vrai moi, moi je suis passé sous le bureau c'est passé crème <rire> non je sais pas il y a rien du tout ça, ça sur twitter et d'ailleurs je pense que on va faire un bail ouais, ouais, twitter c'est vraiment beau. franchement twitter c'est la base Youtubeur puisque ça change de youtube ça change complètement c'est des c'est des contacts c est, c est... bah moi je le prends pour comme un contact tu vois si quelqu'un il veut me contacter c'est sur ça bah je trouve que c'est beaucoup plus simple que d'envoyer un message sur, sur truc et en plus tu réponds beaucoup plus facilement tu vois les gens ouais. ils me parlent sur facebook je réponds ouais, facebook quasiment aussi, pas tu euh, vois ah, moi c'est mon facebook c'est mon perso ça, le problème, ça veut dire que quand je vais sur Facebook, je parle plus avec ma famille qu'avec mes abonnés, tu vois. Ah bah normal. Et des fois, on me pose des questions, genre, ouais, on peut jouer avec toi. Après, je dis, ouais, non, désolé, j'ai pas le temps pour jouer. Enfin, je... franchement, je dis, ouais, non, désolé, j'ai pas le temps. Bah, chacun ses projets après, tu vois, comme on a dit tout à l'heure, chacun ses trucs. Toi, tu fais tes story live, moi, je fais mes défis de partage, je fais mes, mes... mes lives. Bah. Euh... En... en parlant d'autres youtubeurs, euh... je sais pas, y'a qui. J'aime pas dire des blazes mais bon, chacun fait son truc. On sait tous là tu peux t'imaginer dans la tête des personnes qui font leurs vidéos. Chacun son délire, chacun Voilà. Et donc moi moi les gens qui parlent sur Facebook et qui me disent oui on peut jouer avec toi, moi je dis non. Et il y en a un, il y a pas longtemps, il m'a dit ouais Ouais t'as un menteur, t'as dit que tu pouvais pas jouer, je t'ai vu, t'as sorti une vidéo no power moon et tout, j'ai dit ouais c'est un ce mec Il te traque C'est ça mec Merde. Enfin, Après, il y a aussi une réponse que les gens comprennent en général c'est que si on accepte pour une personne, on doit accepter pour tous les autres. Oui, oh, dire. Dire. oui c'est une certitude, mais c'est pour ça que moi, mec, aussi... mec, mec, mec. Ah. tu t'es fait enculer. Moi, je pars sur un principe où je vais essayer de te réanimer. Et je pars sur un principe où en fait, on. Oui, c'est bon, ça passe. Pas c'est chaud, je me suis fait violent en va falloir camper, va falloir les défoncer gros. Bah mais moi je propose qu'on campe là derrière toi j'ai des clés morts je les mets pour les Ah mais là on bouge, bouge direct, on bouge, on saute, on saute, on saute, on saute comme une corde à sauter. Mort, je, je suis pas tout pas rouge, fait. et là faut les défoncer. Parce qu'on passera pas, pas On pas. fait juste faire gaffe à l'autre tristeau là Oh je suis tout rouge, je suis mort NON Euh. Ah, haut, oh, vent en haut, vent en haut Et attends, campe, campe et défonce-les en haut on a rien ça monte Ils sont <rire> montés par derrière non, non, je... non ils sont montés par derrière Oh ils m'ont bien Je <rire> les. On aïe, fait aïe. quoi On le garde comme ça Comme tu le sens comme tu l'sens. Il y a moyen de faire plus quand même Il y a moyen de faire plus Mais moi après j'aime bien laisser aux gens, après si on a d'autres choses à ajouter, on recommence, sinon on laisse comme ça Comme tu le sens Après on peut se faire une autre partie Un autre défi, deux en un si tu le souhaites bah vas-y. En tout cas, on va vous laisser celui-là et euh, à vous d'essayer de faire plus, puisque de bah, toute façon on peut pas vraiment tourner énormément dans ce défi. Hein. Ça c'est, une... je pense pas, on peut pas énormément tourner. Donc à vous de faire plus et d'envoyer euh, la vidéo euh, en message et tout. Et puis euh, bah merci Toto d'avoir participé pour ce défi-là. Et puis bah on va en faire un deuxième. <rire> merci à tous. Allez ciao ciao les mecs. Oh. Comme ça je vais couper celui-là. Au pire on va